Rénovation d'un tableau électrique, sixième partie. A la demande d'un lecteur, je vais vous démontrer comment j'ai procédé pour brancher l'alimentation du nouveau tableau de répartition au disjoncteur principal de branchement. Je tiens à préciser une fois de plus que je réalise ces travaux pour mon propre compte et je n'ai en aucune façon la prétention de donner des conseils techniques dans aucun des domaines abordés dans ces articles et vidéos. Toute action sur un tableau électrique présente des risques d'électrocution. Il est donc important de bien vérifier que le disjoncteur droit et chemin de branchement de l'installation est désactivé avant d'intervenir. Il est préférable de faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre ce genre d'intervention. Pour cette intervention, je me suis équipé d'une paire de gants isolants et de lunettes de protection. Donc pour commencer, j'ai coupé l'alimentation électrique en actionnant le disjoncteur principal. Il faut en permanence être conscient que ce disjoncteur est sous tension. Sous ce couvercle qui est plombé et qu'il est donc interdit d'enlever, l'alimentation est active. Le couvercle au bas du disjoncteur, lui, n'est pas plombé. Il est accessible à l'utilisateur. Il cache les bornes de branchement des conducteurs du tableau de répartition. J'utilise mon tournevis testeur pour vérifier l'absence de tension. Les conducteurs de l'ancien tableau de répartition y sont branchés. Ils sont dorénavant trop courts, je les enlève. Je pourrais brancher directement les nouveaux conducteurs d'alimentation. Mais bien que l'on puisse les cintrer, ils sont très rigides. Je préfère utiliser des fouets de branchement qui eux sont flexibles et donc plus pratiques. J'accède au revers de la patère pour dans un premier temps supprimer les conducteurs de l'ancien tableau et donc accéder par la fenêtre dans la patère aux bornes d'alimentation. Je les insère donc dans leurs bornes respectives, noires pour la phase, bleu pour le neutre. Et je visse les bornes avec un tournevis dynamométrique réglé à 5 Nm. C'est une précaution qui permet d'être certain que les bornes sont bien vissées, ni trop, ni pas assez. Ceci fait, je peux remettre en place le capot bas de protection du disjoncteur principal. Je retourne maintenant derrière la patère et je présente les deux conducteurs de 16 mm de section de l'alimentation du nouveau tableau de répartition. Ils ne doivent pas être dénudés et coupés correctement sans écrasement. Je les introduis donc dans le connecteur de leur fouet respectifs jusqu'au point de buter. Les vis de serrage des connecteurs présentent à la base de leur tête. Un point de faiblesse et donc un point de rupture avec une petite clé à cliquer et une douille appropriée je visse donc ces éléments de serrage jusqu'à la rupture de la tête lorsque les vis sont serrés et les têtes détachées je remballe les petits capuchons qui vont assurer l'isolation sur ces conducteurs qui proviennent du compteur EDF qui sont les conducteurs de télécommande eurocrage, je branche les deux conducteurs qui proviennent du relais jour-nuit de commande du chauffe-eau. Il n'y a pas de polarité. Voilà, c'est terminé. Je remets en place la patte Il ne reste plus qu'à réarmer le disjoncteur principal pour alimenter le tableau de répartition. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir maisonnet Abonnez-vous pour être informé des futures publications.